Salut la Pixie Armie Salut la Pixie Armie On se retrouve... C'était quoi cette voix <rire> En même temps je suis en train de m'éclaircir la gorge, tu lances un bientôt et je suis en train de faire... <rire> Salut, Salut la Pixie, Pixie Armie <rire> On va pas faire comme ça C'est ouf, non. je quoi, c'est la moitié du décor Salut la Pixie Army Salut tout le monde J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec Tonton Pixie, le seul l'unique. Et donc du coup, tu as finalement accepté de te confronter à moi pour un jeu où je vais gagner du coup. Pourquoi tu vas gagner <rire> Donc je vous explique le concept, on va jouer à un qui-de-nous-deux version Disney. Non, c'est pas ça en fait le concept. C'est bien, tu vas gagner, tu connais même <rire> pas les règles du jeu. C'est pas un jeu où il devait y avoir des propositions pas du tout. Ah donc tu l'as pas du tout fait alors. Bah non, il n'y a pas de proposition. Mais attends. Mais de base il devait y avoir des propositions. Même non. que je t'avais je t'avais dit ouais euh, ce serait bien, on pourra même faire des des jokers, genre t'enlèver la moitié des propositions, l'appel à un ami, où je t'avais dit euh, que toi enfin <rire> je t'avais dit que je t'appellerai Thierry et après t'avais dit non j'appellerai pas Thierry, j'appellerais plutôt une de tes sœurs. Je je sais pourquoi tu te souviens de cette conversation. Ah oui. <rire> donc je me suis fait piéger. <rire> Mais non j'ai pas du tout préparé ça. Ouais. Mais c'était ça que tu devais préparer. Donc du coup, le concept du jeu, c'est une sorte de Les Amours version Disney où du coup, on doit trouver la réponse qu'aurait donné l'autre à la question. Oui, bah du coup, tu vas gagner. Bah non Bah comme t'as changé le concept de jeu, <rire> du jeu qu'on qui, qu devait faire aujourd'hui, tu vas gagner, oui, comme tu disais Non, mais au pire, s'il y a besoin de propositions, il bah, y aura des propositions... Euh... Ok Une question où on a le droit d'appeler un ami, une question où on a quatre choix, une question où on a deux choix, et une question où on a le droit à un indice. T'es prêt à jouer Ouais. J'hésite déjà à utiliser un bonus perso. Mais c'est super chaud. En plus on est à côté, on va grave voir les réponses de. Bah faut pas tricher aussi. Mais tu triches toi tous les jeux. Jouez avec ta famille, vous trichez tous. Il va être ravi en voyant cette vidéo. Parce que je vais pas couper ça. Oups. Ok, c'est te... bon, je l'ai vais... C'est bon celui-là Ouais, alors attends, regarde pas ma réponse, s'il te plaît. Mais ça me fait trop rire, tu sais, t'as pas besoin de te contorsionner, juste, je te regarde pas. T'inquiète, <rire> t'inquiète. Moi, je pense que la, la scène d'amour préférée de Pexytubeuse... Tu Buzz est es <rire> <rire> La scène de Carl et Ellie au début de là-haut. J'y ai même pas pensé. <rire> ça commence bien <rire> J'y ai pas du tout pensé parce que j'ai entendu Disney Ouais non mais euh, on a dit Disney Pixar C'est la bonne réponse mais c'est pas du tout ce que j'ai mis eh bah, quand même, Moi j'ai quand même envie de me donner un point Parce que écoutez cette scène elle m'en parle tout le temps genre, euh, voilà. Euh, moi j'ai mis la scène de Tarzan et Jane C'est enfin, surprenant <rire> Bon bah ouais. je vais t'accorder le point Parce que clairement j'aurais pensé à Pixar C'est ce que j'aurais mis direct Alors moi j'ai mis pour toi la scène de l'amour brille sous les étoiles. D'accord. C'est pas du tout ce que t'as dit. <rire> c'est absolument pas la bonne réponse. C'est pas ta scène préférée Et non, et non. T'as mis quoi je te, je te, Ce que j'ai mis, c'est la scène de Tarzan et Jane. Mais pas <rire> Et si. Mais non. Et si, avec euh, le moment où ils touchent leurs mains, le Donc regard. En fait, la, genre, réponse euh... moi, la réponse la... que j'ai choisie pour moi, c'est exactement là. Exactement, t'as choisi ta réponse en fonction de moi, je crois. Bon. Parce que Tarzan fait partie de mon top 3 de mes Disney préférés. Bah oui, je sais. Donc, euh, Mais ouais, je moi sais. je la trouve bon, trop. Bon, le roi Lyon aussi, tu me diras. Mais... Après, moi quand j'ai dit Tarzan et Jane, je pensais pas au moment où ils se touchent. Je pensais au moment de la chanson là, avec les oiseaux. J'adore ce passage. Ouais. Tu sais où ils sont avec la liane. Et le le coup, moment là. Euh, je veux savoir. Ouais, exactement. Mais si, je sais, ça va être quoi Pour moi Ouais. C'est assez simple. Hein. C'est facile. hein. Je vais. De nouvelles fois utiliser la même arme, j'utilisais là-haut. Quoi Putain, mais c'est pas là-haut. C'est pas là-haut. Hein. Mais c'est quoi C'est Coco. Ah ouais, Coco, <rire> c'est vrai. Coco, coco, je suis un robinet. C'est vrai, Coco. Mais oui, c'est vrai, avec ma Imelda. Bah ça, ouais. Voilà. Je... Attends, je suis sûr que t'as vu mon ardoise. Non. Non Non. Ok, vas-y, c'est quoi ta réponse me concernant Je l'ai écrit avant, hein, tu sais. Il y a même des preuves. Tu hein. marques un point. J'ai marqué ça la mort de Mufasa. Classique. J'aurais pu le mettre, mais non. Bah ouais, c'est ce qui m'a ressemblé évident. Ému. Je pense que j'ai pas de souvenir de moi qui ai pu devant Mufasa euh, en fond. Et quand vous allez voir ma réponse, je pense que ça va vous parler et faire sens également pour vous. Car ce qui nous unit tous, après tout, c'est que nous avons tous eu des jouets dans notre vie. Toy Story 3, bien sûr. J'aurais jamais pensé à ça, on en a jamais parlé! Bah ouais, mais c'est grave émouvant! En plus, si, je pense qu'on en a déjà parlé! Parce que je t'ai dit que la fin du 3 était parfaite! Ils auraient jamais dû en faire enfin, un quatrième, ça allait, en fait ça allait! Mais ils auraient jamais dû en faire un quatrième, le troisième, la fin était parfaite! Comment je suis déçue! <rire> C'était une conclusion parfaite! <musique> du coup, moi je savais ce que t'allais dire! Mais moi je sais pas ce que tu vas penser pour moi! Mais je en sais fait, pas non plus ce que je vais penser pour toi! C'est ça le problème. Y'a pas un personnage niveau caractère où tu te dis, on dirait, moi bon, un peu Non. T'es trop bizarre. Ah bah, super. Vous ressembler à un personnage. Bah, si, justement, vu que je suis bizarre, je ressemble à un personnage. Hum, débat. Moi, je te dis, j'invoque un indice là-dessus. Quatre choix. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Alors, euh, premier choix, Esmeralda. Ok. <rire> Deuxième choix, Jane. Ok. Troisième choix réponse. Et quatrième choix, Mama Coco. <rire> du coup, il y en a deux qui me paraissent possibles, en sachant que l'un des deux, je l'avais noté sur l'ardoise. Alors ma réponse est réponse. Ah, j'ai bien fait de changer. Ma réponse est réponse. Pas mal celle-là. Ma réponse est également réponse. Donc j'ai le point. Et voilà, bravo. Donne-moi le personnage à qui je te fais penser. Je pense que tu le sais, parce que je te l'ai déjà dit plein de ouais. fois, Mais Flynn Rider. Et Pourquoi réponse Pourquoi réponse Parce qu'il me fallait une réponse, et que c'est la réponse qui m'est venue. Non, pas tout à fait. C'est en fait, je sais pas, c'est le côté un peu créatif, le côté un peu fou, parce que... Quand <rire> dit... En fait, quand j'ai dit que j'arrivais pas à trouver un personnage, qu'il y avait aucun personnage qui te correspondait parce que tu étais complètement folle, t'as dit, bon, ça devrait évoquer un personnage complètement folle, et je me suis dit... Ah ouais c'est vrai que euh, Réponse, elle est folle. Elle est folle comme Bah si, elle est un peu folle, Réponse. Elle est un peu folle dans sa tête. Non, elle, est... elle connaît juste pas le monde trop extérieur. Ouais, bah... Du coup, elle a une vision particulière du monde. T'as raison, il connaît pas le monde extérieur et il est pas fou quand même, <rire> hein. Je suis désolé. Alors que lui, pour le coup, il connaît vraiment pas le monde extérieur. Mais je pense pas que Réponse soit folle, mais bon, d'accord. Mais j'ai pas dit folle, mais pas folle en Vous mode... Mais t'as pas de... dit folle non, si j'ai dit folle, d'accord. Mais j'ai pas tu dit folle preuves, en mode. J'ai hein. <rire> pas dit folle en mode complètement timbré Ce que je veux dire, c'est genre. Euh, tu vois, ouais. genre, elle est un peu. Faux folle quoi. Ouais, un peu folle original. Ok, créative. créative ouais, c'est ça. Ok. Ouais, c'est compliment... marrant. De... Te complimentes pas au passage. Hein. <rire> créative. Mais c'est quand même marrant qu'on ait choisi du coup un couple. Oui. Parce vrai. que moi, Flynn Rider, ça fait un moment que je le dis, mais je trouve que t'as as vraiment un petit truc. Surtout dans la série animée, parce qu'on le découvre encore plus. Mais j'aime bien son côté euh, brigand au grand cœur et euh, son humour et le fait qu'il soit quand même au petit soin pour réponse mmh. tout ça, ça te correspond bien. Ouais. Mais t'es quand, si. quand même. un peu. T'as le droit de me complimenter du coup. Ouais. Ça va. Hein ah, ça va, là, ça t'interroge pas. <rire> oui. Hein. <rires> Waouh, comment il est dur ce jeu. <rire> Peut-être qu'on peut se donner une consigne. C'est-à-dire Genre par exemple, est-ce qu'on choisit un personnage humain ou animal Parce que j'ai une réponse qui me vient en tête qui rentre dans aucune des deux catégories pour toi, mais... Le premier là qui me vient, c'est le génie d'Aladin. Et c'est à lui que je pensais aussi. Ah bah c'est gagné le point hein, ah, ah. non, non. Bah, mais si c'est vrai, t'as <rire> grave pas le point. Bah, si, si, bah attends, c'est pas parce que j'aurais marqué, <rire> peut-être pas, j'y réfléchissais encore. C'est juste celui qui m'est venu, mais c'est pas celui forcément que j'aurais choisi, tu vois. Ah bon Bah peut-être peut pas, plus maintenant en tout cas. <rire> Non, Ou alors peut-être que si oui. Franchement, s'il y a une égalité, je dis que ça, ça compte comme point supplémentaire en mais ma faveur. Non, attends Tu vois quand je parlais de, voyez, quand je parlais de tricherie tout à l'heure, <rire> on y vient De <rire> toute façon il, je crois il, que, il se que se les voit. gens de ma communauté ils savent, parce que quand je fais des jeux, à <rire> chaque fois c'est moi qui gagne. <rire> non je triche pas, mais à chaque fois ça tourne en ma faveur, c'est pas ma faute. Après j'avoue qu'on t'a dit euh, qu'il rentre dans aucune des catégories ni humain ni animal comme j'avais déjà le génie en tête, je me suis dit « pense à lui !» tu vois. Mais j'étais pas sûr que c'était lui, ça aurait pu être aussi morphe, tu vois. Par exemple. Ah ouais, t'es parti chercher moi, j'aimerais avoir un morph comme meilleur ami, elle serait pas. Non, mais c'est pas ça <rire> J'ai pas dit ça <rire> Ah bah c'est élégant ça, ça Je vais demander un choix. Un choix euh, entre quatre personnes aussi, disons. Joie, Esmeralda, Clochette. <rire> Et Timon. <rire> Comment c'est dur Moi bon, tout à l'heure j'en je avais mis deux, c'était vraiment n'importe quoi. Toi tu m'en as mis... Euh... Il n'y a que Esmeralda où c'est n'importe quoi, mais les trois autres c'est Pourquoi c'est n'importe quoi Parce que Esmeralda, tu ne vas pas choisir Esmeralda. <rire> Pourquoi Je ne sais pas, je ne choisirais pas Esmeralda. J'ai pas dit Jali, ça va. Ouais. C'est qui Jali la, la chèvre. Je pense pas que ça va être Timon. Ça pourrait être Timon, Timon il est cool. Mais ça ne va pas être Timon. C'est plus entre joie et euh, clochette. Ouais, je vais dire clochette. C'est Esmeralda. C'est Esmeralda <rire> J'adore son sens de la justice et je pense que c'est un personnage avec qui je m'entendrai super bien et dont j'adore les valeurs. Elle m'apprendrait à danser, on irait à l'autre bout du monde et j'aurais confiance en elle. Je trouve que c'est une bonne personne, je l'aime bien. Plus que Clochette Bah oui, Clochette, même si j'adore Clochette, elle est boudeuse, elle est jalouse. Enfin, je veux dire, je la choisirais pas. Hein. Mmh. Et Joie, elle... enfin, j'aime le personnage de Joie. Mais genre au quotidien, enfin euh, elle est un peu euh, ouais. relou, quoi. Ça va quoi mais Tu m'as mis eu... Clochette dans des propositions Bah ouais, mais pour moi ça me paraissait évident que je la choisirais pas comme meilleure. Mais amie, attend hein. alors attendez, parce que vous savez pas ça. <rire> mais on a des débats, on a, des, on a des débats souvent sur Clochette, sur le fait que Clochette, dans Peter Pan, elle est pas sympathique. Clochette, ils l'ont changer ils, ils en ont fait autre chose dans les, dans les nouveaux films qu'ils ont fait, où ils la rendent sympathique, elle est cool, elle est marrante, Mais Clochette, dans Peter Pan, moi, je ne l'aimais pas, elle n'est pas sympa. Donc, je ne comprends pas comment oui, tu on peux Oui, on a eu cette pas, conversation sur si peux tu pas tu as as as fan peu de, de ce opinion. personnage euh, quand tu vois Peter Pan. Moi, j'adore ce personnage. Mais moi, je comprends pas. Après, les autres films, oui, Clochette, elle est cool, après, dans les autres films. Mais après, mais moi, film moi, comme je te l'ai dit, ce que j'aime, c'est ce qu'elle ce qu représente déjà. C'est-à-dire que... C'est quand même une pin-up pour l'époque, c'est enfin, l'un des personnages féminins, voire le personnage féminin qui a le plus de personnalité dans les anciens films de cette époque. Oui, c'est vrai. C'est quelque chose que j'aime. C'est un personnage qui n'est pas tout lisse, qui n'a pas une personnalité de princesse toute gentille, euh, qui a un peu de, de piquant, qui a des défauts, qui a aussi une silhouette que moi je trouve très jolie. Enfin, c'est un personnage que j'adore. Bah, en ouais. même temps, il est tatoué dans mon dos, donc bon, partant de là. Oui. Voilà, mais, sûr, sûr. mais je ne l'aurais pas choisi pour meilleur ami pour autant. Ok. Je trouve que c'est un personnage qui me ressemble beaucoup, mais de là à vivre avec... Bon euh... oh bah je suis un peu déçu, mais bon... Bon et maintenant voilà. on passe à ton tour hein. On passe à mon tour, effectivement Moi j'ai mis Maui pour toi Ah t'as mis Maui Ah Maui bah, il est cool aussi hein. T'as mis quoi C'est vrai que j'aurais pu le mettre Non Moi j'ai mis le génie Non t'as pas le droit de faire ça <rire> J'ai mis le génie T'as voilà. pas le droit de faire ça T'as pas le droit <rire> Comment ça j'ai pas le tu droit dit no... Tu m'as dit non Comment ça? Bah, ou alors tu non... m'accordes le point Non mais si tu veux, prends le point Je prends le point <rire> Elle a pas hésité une seconde. Mais euh, non, si tu veux, prends le point. Mais après, c'est normal aussi. Tu me souffles la réponse que j'allais donner. Oui, parce que tu, tu l'as dit, dit avant. bien. Ouais. Pour connaître la réponse. Honnêtement, ta réponse, j'en ai aucune idée. Sérieux, tu sais pas quelle est mon attraction préférée J'en ai aucune idée. Mais quand on a fait, quand on a été à Disneyland ensemble, il a rien qui t'a paru. Euh... Être l'une de mes attractions préférées. Bah honnêtement, moi je me focalise pas sur... Parce moi je me suis vraiment basé sur une autre visite. Ma réponse pour toi, c'est... Phantom Manor. Bien joué, c'est ça. Ah, c'est bien. J'ai deux attractions préférées ex à Disneyland Paris. Il y a Phantom Manor, que j'adore, je crois que tu sais pourquoi. Mais L'histoire, tout ça, tout ce qui entoure le truc. On essayé l'histoire. Euh... Non, ce que j'aime c'est que c'est une attraction qui est unique au monde en fait. On a une oui, version est qui est vrai. exclusive. Exclusive en France euh, qui ouais. n'est pas dans les autres pays euh, avec une histoire richement construite. Blablabla. Bla, bla. <rire> <rire> Donc mon autre attraction préférée, c'est Buzz l'éclair. Moi, j'ai marqué que c'était la Tour de la Terreur. La Tour de la Terreur Ouais. J'aurais pu la mettre, c'est pas celle que j'ai mis. Mais moi, j'ai mis Hyper enfin Hyper Space Mountain. Space Mountain, il est bien aussi, tu vois. Ouais En fait, Space Mountain Mais y a pas de, de décor, ni d'intrigue, ni d'histoire Dans Space Mountain Bah dans la version hyper Space Mountain, je bah, crois pas hein. euh, T'as la musique de Star, Star Wars, Wars qui ouais. commence et Star après c'est Et genre voilà quoi Non, entre les deux, mon cœur balance C'est assez simple, c'est Pirates des Caraïbes Ah non Bah si Je peux pas alors, la faire attendez. parce que j'ai peur Ah bah alors attendez, il faut que je vous raconte <rire> On a été faire pirate des arrive, sachant que elle en a peur au revoir, elle l'a fait une fois quand elle était petite, ça l'a traumatisé. J'étais pas petite. T'étais pas petite. Bon, bah, J'avais 18 fois. ans. Quand elle avait 18 ans, bah c'est pas, pas petite effectivement, et ça l'a traumatisé, et là on devait, on devait la refaire, et dans la queue, bah tu nous as fait une crise de panique, et t'as pas pu monter, et t'as pas pu la faire, et t'étais pas bien, et du coup je l'ai fait sans toi. Ouais. Que... Mais, mais je trouve que c'est une attraction qui est pleine de qualité. Je peux pas dire que c'est une attraction que mais je déteste. Mais c'est quand même une attraction que tu t'aimes pas. Genre tu peux pas la, pas la faire. Je suis juste pas la faire. Le train de la mine, par exemple, pour moi, c'est pas forcément alors, une Alors J'attends de voir ta réponse et ensuite on en rediscute. Donc l'attraction que j'ai mise dans celle qu'on a faite et que je déteste le plus, c'est les tasses. Désolé maman, hein, parce que je sais que tu as passé par là. Et les tasses Ouais, les tasses d'Alice. Ouais, mais les tasses, tu l'as fait. Alors que Pierre des tu t'as même pas pu la mais faire. Mais c'est pas une question de faire ou de pas faire. C'est une question que je trouve que c'est une attraction qui est jolie visuellement, mais qui dure 3 secondes 30, quoi. Alors que Pirates des Caraïbes, j'aimerais pouvoir la faire justement parce que je sais que c'est une très belle attraction. Je trouve que l'immersion est top et la chanson elle est géniale. Ouais. C'est une très bonne attraction. Donc je peux pas t'accompagner. Mais c'est ce pas juste. Les c'est grave pas juste. on l'a fait les tasses même. Oui, on l'a fait. Ah oui, on l'a fait. C'est une attraction que j'aime beaucoup, c'est juste que je peux pas la faire. Ok, attends, je vais changer ma réponse alors. T'as pas le droit de faire ça Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Parce que je pense que je sais ce que tu vas mettre, tu vois. Pour toi Ouais. J'ai mis zigzag. Bon, j'ai changé ma réponse pour mettre la réponse qu'elle a mise. <rire> Ah bah ça C'est incroyable Ou... non, Mais non, moi de base j'avais pas mis ça, j'avais mis Small World. Ouais, Small World c'est plus joli que Zigzag. Que... Bah genre. ouais, il y a quand même plus de recherches. Fin... Ouais, il y a plus de recherches, c'est pour ça que j'ai changé. J'adore Zigzag, hein, désolé, mais... Ouais. En vrai, de vrai. Enfin, bah t'as bon... détesté ton expérience de Zigzag. Ouais, mais Small World aussi, j'ai pas aimé. Oui, mais t'as moins aimé, mais tu reconnais les qualités quand même, du reconnais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est pour voilà. ça que j'ai changé. <musique> ah c'est dur, en fait, ça dépend. Euh, est-ce qu'on doit dire à la personne qu'on trouve la plus belle, ou est-ce qu'on doit dire la personne qu'on trouve la plus séduisante Séduisante. Séduisante, ok. Ok. okay. Bah, bien mais du coup, donc, tu englobes aussi le caractère Ouais. Ah, tout... ah ouais, c'est pas facile. Parce que tu vois, t'as la beauté, mais t'as le charme aussi. Et ça, c'est pas pareil. N'oublie pas, hein, tu peux élargir aussi à des Vous gens avez... qui sont pas humains, et te baser sur... Euh, est-ce qu'ils sont beaux en tant qu'animaux, et est-ce que leur personnalité te correspond, tu vois tout concernant, je veux un joker. de propositions. Ok, Flynn Rider ou Nick Wilde Bah je vais dire Nick Wilde. Ouais. Yes. Ah. <rire> Parce que t'es aidé tu sais que Flynn Rider c'est pas mon style. Justement. Exactement <rire> Mais ouais, en termes de personnalité, ils sont assez similaires je trouve quand même, ouais. tous les deux. Et j'aime bien le côté euh, sincère, grand cœur, encore un peu le côté bad boy de Nick Wilde. Mmh. Il me fait un peu craquer, je pense que si c'était un humain, il serait très mignon. Alors, je me suis basée sur tes goûts et sur la personne que je pense que tu es. J'ai mis Anna. <rire> Pas du tout. Ouais. Pas Anna Mais attends, non, mais c'est totalement ton bien. style. Euh... Elle est rouquine, avec des grands euh... yeux bleus, elle est mignonne, elle est rigolote. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais moi, je suis une partie sur autre chose du coup. T'as mis... mis Megara. J'ai mis Megara, personne <rire> d'autre. Euh, attends, elle, est... elle a trop de charme. Et ouais, c'est ça le truc. Ouais, c'est la une réponse C'est une femme fatale. Ouais. Comme toi. <rire> Merci. Plus que je suis du type à je... et Omega. Ouais. Ça dépend des moments. Bon, du coup, t'essayes de dîner pour moi Ou tu veux un indice Euh non, je veux un indice. Ok. Déjà, c'est un film Disney, pas Pixar. Pour l'une comme pour l'autre, des réponses, des univers qui n'existent pas dans la vraie vie. J'en je ai aucune idée. Bon, vas-y, donne-moi ta réponse, on verra si... Est Bernard ça. et Bianca. T'as mis Bernard et Bianca Non, j'avais mis Coco, mais... Euh... Mais attends, mais je veux pas vivre dans le monde des morts. <rire> mais non, mais pas que dans le monde des morts. Genre dans le monde au Mexique, avec leurs fêtes, tout ça, tu kiffes ça. La première, j'avais mis le pays imaginaire de Peter Pan. D'accord. Et la deuxième, j'ai mis Atlantica, genre le monde de la petite sirène. D'accord. Ça doit être trop cool de vivre parmi les sirènes et tout. Ok, j'avoue, Atlantica, euh, j'avoue. Ok, c'était possible. Et puis l'imaginaire, pareil, avec les, les fées, les les indiens, les sirènes, les pirates, tu vois. Ouais. Il y a plein d'aventures, tu t'ennuies pas. On va expliquer un peu ce qui s'est passé hors caméra parce que... Ouais c'est un peu compliqué. Euh, en gros on a eu un débat sur le fait que Tonton Pixie regarde ou pas les, la liste de tous les films disponibles pour sa réponse. Et du coup, j'ai balancé sa réponse qui est les indestructibles. Sauf que j'avais répondu ça en regardant sur internet un petit peu la liste des films parce qu'il y en a beaucoup. Euh, je ne suis pas vraiment considéré comme un fan Disney, donc euh, histoire que je me, re je me remé remémore un petit peu les films que j'ai vus, euh, voilà, j'ai regardé la liste, on m'a reproché que je regarde la liste en disant que j'allais sortir des choses farfelues, des choses impossibles à trouver, comme par exemple les indestructibles, et je lui dis que c'était justement ma réponse, donc qu'elle pouvait trouver la réponse que j'allais donner, que la liste n'influençait pas en fait ce que j'allais donner comme réponse, que ça m'aidait juste à trouver des idées de réponse. Et du coup là on a tout un débat sur est-ce que ça compte ou pas du coup, on va dire que ça ne compte pas et que je n'ai pas le point. Alors, moi j'ai mis euh, 1997. Bah du coup, vu qu'on part du principe qu'on est à une année près, ouais, c'est la bonne réponse. que c'était 96 la bonne réponse. Et j'avais 3 ans. Et pour toi, j'ai mis 2018. Ah et eh ben c'était 2019. Donc c'est bon aussi. 2019 Ouais, mars 2019. Ah ouais c'était vraiment tard en fait. T'as vu Puisqu'on s'est mis ensemble. En fait ouais. <rire> T'y es retourné l'année d'après quoi. Ouais c'est ça. Je pensais que c'était un peu plus éloigné tu vois. Bah écoute on a tous les deux en point. <musique> J'ai envie de mettre deux réponses. Ah bah attends si tu mets deux réponses moi aussi j'en mets deux. Qu'est-ce que t'as mis <rire> On est d'accord que si l'année des deux est bon c'est bon. Oui cest on a la question la plus ciblée, on arrive quand même à... <rire> ça, c'est grave ça. Ok, donc, te concernant, j'ai mis Coco Ouais. et Lao. Ok. Mais en fait, le problème, c'est que Lao, t'aimes que la scène de début. Oui, donc Lao, il faut le virer de la liste. Je dois admettre que Coco, ça a été la première réponse que j'ai mise. D'accord. Donc, je t'accorde le point. Et après, t'as changé. Ouais. Ah, mais tu vois, il y a mais trois films. j'ai mis deux films, du coup. Et c'était quoi le deuxième c'est Ratatouille. Je crois qu'honnêtement, pour moi c'est le film Pixar le plus qualitatif et le plus abouti. Ah mais j'aurais jamais pensé que tu aurais mis Ratatouille, surtout qu'elle a peur des rats. <rire> oui c'est vrai, j'ai peur de ouf des rats. Tout comme Toy Story 3 pour moi est un shadow. Mais t'as pas, pas peur des jouets Non, j'ai pas peur des jouets. Mais ce que je veux dire c'est que je trouve que c'est un film qui est parfaitement abouti du début à la fin, que ce soit dans les décors, dans l'histoire, dans... Tout est parfait. Mm. Donc je pense que pour moi c'est le meilleur Pixar. Mais après je sais que pourquoi t'es me concernant. Ouais. Parce qu'on a eu un débat euh, où tu t'es rendu compte en fait en 2020 qu'il y avait un film Pixar qui était absolument incroyable ouais. et c'est celui que j'ai mis en premier du coup. Ouais, ouais, exactement ça et indestructible. C'est ça, les indestructibles, ouais. ouais les indestructibles c'est terrible. Après, est-ce qu'on dit méchant préféré, genre euh, celui qu'on aime le plus ou celui qu'on trouve le plus méchant Le méchant le plus... le mieux abouti je dirais, le plus le meilleur, développé. Le meilleur méchant, ouais. Ouais c'est ça. Ok. La, la nuance est importante hein. parce que moi, ma réponse n'est pas la même. Ok, j'ai ma réponse. T'as la tienne Pour toi, j'ai mis Frollo. La base, pour toi, j'ai marqué Hades. Ah, bah c'est lui que j'ai mis aussi. Yes Donc, euh, de fond, partout. Ouais, ça Star aurait pu. J'aurais pu, j'hésitais un peu, mais Hades. Euh... Hades, il est Hades, quand même est un niveau au-dessus. C'est ça. Ça plus quand même quand t'es un méchant, je trouve. Bah ouais Ça te rend pas plus méchant, mais ça rend le personnage euh, plus sympathique. Ouais parce que Frollo il est pas très marrant. Hein. Il a de la classe aussi. Ouais a, tu vois c'est ça. Ouais. Il a une prestance. Il a un petit quelque chose en plus quoi. Ouais. Qu'est-ce que j'ai mis selon toi Moi je pense que tu as mis Cusco. Non. T'as mis quoi J'ai pas mis Cusco parce que en fait plus le temps passe et plus je me rends compte que ce film il y a beaucoup beaucoup de gens qui l'adorent en fait et qui le connaissent. Du coup je le me mettrai plus dans les sous côtés. Bah tu disais qu'il était moins sous-côté. Tu avais l'impression ouais. qu'il était moins sous-côté, mais tu avais l'impression qu'il était sous-côté. Qu'est-ce que tu as mis par exemple J'ai mis Zootopie. Je trouve que personne ne parle de ce film. Ouais, c'est vrai. C'est une merveille. C'est vrai que... Il est euh, génial ce film. Il ouais. est particulier, il est bien fait, mais il est spécial. On dirait pas, on dirait pas tellement un Disney à limite. Bah c'est ça. Mais il est bien. Il a, il a une profondeur, visuellement, il est magnifique. Enfin c'est vraiment il un... Super à, film. plus aux adultes qu'aux enfants en fait. Bah oui. pour moi, euh, celui que tu as mis c'est la planète au trésor. Euh, non, moi, ce que j'ai mis, c'est le Beau sud de Notre-Dame. Bonne réponse. <rire> c'est vrai. Parce que ce film, il est grave tombé dans pas, pas dans l'oubli. Les gens s'en souviennent, ils savent qu'il existe, mais moi, je l'ai vraiment redécouvert en, en le revoyant là euh, il y a peu euh, en 2020. Ouais. Et j'avais, je m'étais pas rendu compte quand je l'avais vu enfant qu'il était si profond, si bien traité, ouais. si beau. Alors pour cette question. Mmh. Moi, je pense que ce qui serait marrant, c'est d'appeler nos, nos familles pour avoir la réponse. Parce que je pense que ma mère va pas du tout avoir la bonne réponse pour moi et ça va être très drôle, du coup. Mais je sais même pas qu'est-ce qu'elle va répondre, ta mère. C'est quoi <rire> le film que t'as <rire> vu le plus dans ton enfance <rire> Bah, c'est... Parce que toi, tu vas savoir. Toi, c'est facile. Genre, c'est vraiment... C'est cadeau, quoi. <rire> toi, c'est tellement facile. Ma mère va tout de suite te dire. Même vous, ça se peut que vous avez trouvé. Oui, J'arrête pas d'en parler, de toute façon moi c'est simple, du coup comme j'ai un trio, la réponse était voilà, trois réponses possibles. Alors que toi, tu parles pas, t'as pas de trio, t'as pas genre euh, un truc genre, du coup c'est super dur. Puis bah, par exemple, dans mes films préférés, il y a eu pendant très longtemps La Belle et la Bête, mais je peux pas dire que c'est l'un de ceux que j'ai le plus saigné non plus. Hein. Du coup on appelle ma mère en premier, vas-y et après je dévoile ma réponse, ça te va Allez. Allez, on appelle Pixie Meur en guest star de cette vidéo, ça me fait trop rire. Allô Allô. Coucou maman, okay. ça, ça va Ouais toi. Oui. Ah c'est sur YouTube. Ok. C'est bon ça. sur YouTube toi, pas moi. Bah tu seras aussi. Techniquement, on va t'entendre. <rire> vu que le téléphone est à côté ah, du micro. Toi, ok. Bah, je t'écoute. Alors je vous écoute. En fait, on a une <rire> question pour toi. Et du coup, tu es un peu, tu sais, comme l'appel à un ami, donc qui veut gagner des millions. Oui. Tu vois Alors la et question bon, La est... question est la suivante. Quel est le dessin animé Disney que a le plus regardé Aurore dans son enfance. C'est un dessin animé a le plus regardé Ouais, dans mon enfance. Quoi Mais Disney, maman J'en ai eu beaucoup, on j'ai vu beaucoup, le plus... La cassette que j'ai le plus regardé On a eu Ariel, on a eu euh, la petite Sirène, ouais... Euh... On a Il y en a tellement, on me rappelle pas. C'était varié, quoi, c'était pas que du Disney, en fait. Ah, il n'y en ah, avait mais... pas une que je regardais plus que les autres, en Disney. Non. Bisous maman A oh, bientôt Bisous. bisous. bisous. T'es trop mignonne. Bon, bah, euh, du, bon, coup... bah du coup... Euh... Alors, j'avais pas mis du tout ça. Toi, t'avais mis quoi Moi, j'avais mis, bah, mis la Belle au bois dormant, du coup. Donc non, du Donc, coup. Donc non, ouais. Ni euh, pour ma mère, ni pour moi, parce que clairement, <rire> vu que je n'aime pas la Belle au bois dormant, je risquais pas de regarder la cassette. Euh... Moi, j'avais mis d'ango et Max. Ah, je regardais tout le, le temps là, ce dessin animé, bon c'est pour ça, ça qu'on la regarde ensemble. Mais oui, c'est vrai. J'espère qu'elle va dire Hercule en premier, mais je pense pas. Parce que les gens, tu leur demandes n'importe quel film Disney, ils pensent au Roi-Lui en premier. <rire> Salut maman, ça va Ouais, ça va, ça va. Ouais, dis-moi, j'ai une question pour toi, c'est pour une vidéo YouTube. Euh, oui. sur, sur la chaîne d'Aurore qu'on est en train de faire. Il faut que tu répondes à une question. Oui. Est-ce que tu pourrais euh, me dire quel est le, le film Disney que je regardais le plus quand j'étais enfant alors, le roi lion. Avec okay. le roi lion. Bah c'est bon. Hein. Hercule. Du coup tu ah, non, ah, il y Hercule je, Hercule, je, hein. je je priais tellement fort pour que j'utilise Hercule en premier <rire> parce que du coup là tu viens de donner le point à Aurore. Mais, <rire> okay. mais c'était tes deux préférés. Bah je, Hercule. Sais. Et Hercule, alors, euh, je ouais. sais. Et Tarzan aussi. Oui c'est marrant que soit si ouais. soit pas Tarzan. Mais oui mais, mais moi bon. je me rappelle le roi lion et Hercule. Mais c'est si normal je savais que t'allais dire le roi lion. C'est logique c'est logique le roi lion c'est ce qui vient à tout le monde. Donc euh, ok. Bon bah merci du coup. Merci. Bon bah j'ai un point. Ah hein. euh, non Je prends l'avantage je crois. Ah. On est d'accord que c'est toute trilogie confondue du coup. Ouais. Euh, moi j'ai indiqué C3PO. Et c'est la bonne réponse. Puisque j'adore ce personnage il me fait trop marrer. Donc oui, c'est un bon point. Et du coup, pour toi, vu que je l'ai dit, je vais te demander mon dernier Joker, qui est donc une question à deux choix. Une question à deux choix. Les choix sont les suivants. Obi-Wan Kenobi okay. et Han Solo. Je dirais Han Solo. Oui, c'est Han Solo. J'avais pas du tout mis ça. <rire> T'as je... mis quoi Dark Vador. <rire> <rire> Dark Vador. Déjà, je l'aurais rappeler Anakin, s'il te plaît. Bah ouais. Mais bon. Ouais, j'ai pensé à Anakin, mais non, pas Anakin. Okay. J'aurais plutôt, à la limite, et euh, les puristes voudront sans doute m'incendier pour ça, mais j'aurais plutôt Mireille. Choisir un personnage principal, ouais. J'aurais cool, ouais. plus Mireille qu'Anakin. Bon, bah on espère euh... que cette vidéo vous aura plu. Ça va, tu t'es bien amusé Ouais, c'était marrant. Ouais. C'était marrant, mais la prochaine fois on met des questions à choix multiples. Ouais. Ce sera plus simple, ça ira plus vite. Ouais. Et ce sera p encore plus marrant, je pense. Ouais. Bon bah Peut-être en euh, la revanche. Avis à vos questions, n'hésitez hein, pas si jamais Trouve vous. Trouve un titre épique, comme ça on mettra le même titre épique avec un 2 derrière. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Pas toi. Salut <rire> <rire> Tu vas pas le faire avec oh, moi alors. Tu veux que je fasse quoi Le bisou bisou <rire> Oh non, c'est dead. Ça je ne le ferai pas. <rire> <rire> ok, moi bon, bah, je le fais. Ah vas-y, fais-le. C'est trop bizarre avec toi à côté D'habitude, les gens le font avec moi. Bisou bisou bisou. trop dur après je... on peut peut-être juste dire nos chansons préférées ouais, comme ça on peut, au moins. on peut le dire on peut le dire clairement même si on s'affronte pas même sur si on s'affronte pas bah moi en chanson euh, qui m'est venue en premier c'est pas très viril hein, mais c'est jamais je n'avouerai de Megara ouais, dans Hercule elle est terrible cette chanson elle est incroyable elle est vraiment bien après j'ai aussi euh, pour les hommes de Variana de, de bah ouais de Mao qui chantait par Maui, elle est trop bien aussi t'as la chanson d'Aladin aussi Prince Ali ouais Ah bah il y a chanson de Tarzan, Phil Collins », début. La première qui m'est venue, honnêtement, quand j'ai dû réfléchir à un truc, c'était Infernal de Frollo. Mais je me suis dit, franchement, qu'est-ce que ça dit de moi <rire> d'avoir cette chanson-là en préféré Moi, je pense aussi à Je Te Cherche, de La Red des Neiges 2, parce que je me casse les oreilles avec cette chanson. Moi, je suis euh, moins fan. Dans les chansons récentes, en tout cas. Ouais. Dans Vaiana, moi, je préfère Notre Terre. Ce que j'aime aussi beaucoup, c'est toutes les, les musiques de films qui ne sont pas des musiques chantées. Je pense notamment, par exemple, à Lilo et Stitch, mais par exemple, les instrumentales de Vice Versa, de là-haut tout ça. Genre, moi, j'adore.